Merci beaucoup. Très très grand merci à toi. Merci. Hein. Le map d'Ombo... mon bien équilibré, tu restes sur vent. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. 1, 2... Ok. 1, 2, 1, 2. Mais énorme avec les mains. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. va. Énorme et est ce que tu es en train de comprendre là Est-ce que tu... T'es vraiment en train de me donner ce que... Bah du coup, ouais. Non. Tu es en train de donner... ta vie. Hein Aïe, je... J'effusionne Ah ok, très bien. Je crois... Ah, si. Si, si. Il y a un tips. Tu montes. Tu te mets ici. Tu te caches ici. Et avec le nouveau système de wiggle... Avec le nouveau système de wiggle... Tu ne peux pas être repris. Mais c'est pas grave Qu'est-ce qu'il fait, là Tu peux pas être pris. En fait, t'as un système de Wiggle. Le nouveau système de Wiggle. Il est hyper profitable. Et tu peux pas euh, tomber, en fait. Tu peux te tirer de là, avec notamment une perque qui fait que tu... Euh... Que tu t'agites plus vite. Donc c'est hyper intéressant. Tu es... C'est pas un bug. C'est un, une exploitation du système. Où personne ne peut te récupérer en étant là. Personne. Personne. En fait, leur strat, il y a un nouveau système de wiggle. Ici, un nouveau système, vous savez le wiggle où vous avec un QTE. Le nouveau système de wiggle fait que tu peux t'en sortir, t'as 20% de récup supplémentaire. Un truc dans ce goût là. Entre ça... et la compétence fugue, qui fait que tu récupères plus vite, l'épaule du tueur... fait que tu es... Tu ne peux pas être hook. Tu ne peux pas être hook. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être hook. Ils vont tomber. Tu ne peux pas être hook. Okay. Il va aller dans un placard. Voilà. On va jouer avec leur contre ça hein. On va jouer avec ça. Il reste plus qu'un dernier. Bah ils essayent, ils se disent, c'est pas un bug encore une fois. Hein. Le nouveau système Wiggle et la perque fugue fait que en te calant dans le coin en haut du moteur. Tu ne risques rien en fait. Tu ne peux pas. Euh... Tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas être amené à un hook. Impossible. C'est impossible. Ouais, elle suis des de son sang. Et lui, là-bas. Tu vois là Puis voilà. En te cachant ici, en te mettant ici. Okay, lui, il est là. Est-ce qu'il a un Je vais gagner un jeton, hein. J'ai un compris, mais c'est pas grave. Je réexplique. Ok. Quand tu te caches, tu te mets dans le coin du moteur que j'ai expliqué. Quand tu te mets là-bas. Et que tu tombes. Dans le coin du moteur. T'as un nouveau système de wiggle. Un nouveau système de wiggle, c'est un QTE. Plus ou moins aléatoire. Pas aléatoire, c'est droite-gauche, droite-gauche. C'est un système de wiggle qui fait que si tu fais des réussites critiques Le système de, de QTE Tu fais des réussites critiques Tu gagnes un pourcentage Supplémentaire Tu gagnes euh, Enfin plus qu'un pourcentage hein, Là Tu gagnes plus de vitesse Pour te tirer de, de l'épaule du tueur En faisant ça Et en combinant avec une perque qui s'appelle Fugue, qui fait que si tu es à côté de quelqu'un qui est sur une épaule, alors elle a un bonus de vitesse pour se débarrasser du tueur. Ça fait que en te positionnant là-bas, plus ça, indéfectible, oui, absolument. Tu peux pas avoir quelqu'un qui se. Voilà. Il se fait accrocher. C'est une ah, ah fusion. Et fait partie du, hein, du truc, hein, Entre effusion, fugue. C'est que des percs pour pouvoir euh, s'en sortir. 1, 2, 3, très bien, j'ai un trigène là. Enfin, trigène, bon, un trigène, c'est pas bon, un trigène. Et font ce qu'ils peuvent. Hein. Pour s'en sortir. Ils utilisent des strates un peu de sioux. Bah, Se mentir, hein. c'est le fait qu'effusion remplit directement 25 Ah effusion remplit Ah c'est vrai que effusion était rework et effusion remplit 25% directement. Exactement, c'est ce que... c'est exactement ce que vous dites. Hein. Je me suis demandé comment jouer effusion. F... Bah oui, évidemment, c'est une nouvelle méta. C'est ce que tu dis, euh, Gérard. C'est une nouvelle méta. Wiggle c'est la règle Wiggle C'est quand tu es sur l'épaule Du tueur Tu t'agites Pour te débarrasser Donc généralement Tu faisais de gauche Droite gauche Droite gauche Là tu n'as plus ça à faire ah, Il va rentrer dans un placard Vous allez voir T'as un QTE C'est un QTE type Las Vegas quoi Palette. Ok Bien joué Et là il va aller dans un placard Et là, lui aussi, il va aller dans un placard. Ils vont tous aller dans le placard. n'est-ce pas grave, ils vont finir foutu foutu, hein. Vas-y. Ça va rien changer. Ça va rien changer. Ça va rien changer. Hop Ils sont allés dans des... l'autre est là. Okay. Un réparateur, l'autre On doit réparateur Une palette là Seul la palette peut te sauver, seul le pénitent Voilà Ok Je la laisse par terre Pour qu'il vienne Je l'accroche pas Je la laisse par terre Elle se vide de son sang Elle n'a pas à se faire décrocher Elle a juste à, à remonter Ah ils sont dans un placard Il y en a un qui est dans un placard Voilà Et l'autre qui va faire le tour Il y en a un qui va être foutu là Et le deuxième va se vider de son sang Il va pas venir à temps. C'est vous de son sang. Et le dernier est là. Par voilà. Ici. Pourquoi ils vont dans les Parce que j'ai une capacité qui permet de tuer en un coup. Ok, là-bas. Là, tu sens qu'ils sont quand même en, en contact. Ah, là. Bien entendu. Comment ça va Non, non. Non, non. Allez, vue sur ton pote. Et voilà. Ah oh, mais c'est génial Ils sont tous morts et ils sont tous contents C'est ça qu'on veut C'est ça qu'on veut C'est ça qu'on veut